Assassin's Creed Odyssey est certainement l'épisode le plus controversé de l'ensemble des jeux Assassin's Creed. J'irai même plus loin en disant que c'est certainement l'épisode qui a fracturé la communauté Assassin's Creed, même pas en deux, mais en plusieurs morceaux. Là où Origins avait entamé une nouvelle approche pour la franchise et avait réussi à apporter quelque chose de frais, bah je trouve qu'Odyssey a pas mal plombé le truc en poussant le délire un peu trop loin. Hello la communauté, c'est Auré, j'espère que vous allez bien, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va un petit peu parler Assassin's Creed Odyssey, et pas forcément en bien. Allez, jingle Alors, avant de commencer, vous vous asseyez, d'accord Vous vous asseyez confortablement, vous buvez un petit thé, là, vous buvez de l'eau, c'est une vidéo, c'est un point de vue subjectif, c'est à dire que c'est mon avis d'accord Il n'y a rien d'autre qui compte c'est pas une vidéo test, je préfère le préciser quand même, comme la vidéo test que j'avais fait 5 ans plus tard sur Assassin's Creed Unity d'ailleurs il y a la vidéo test Assassin's Creed Syndicate qui arrivera au cours de l'année, aujourd'hui c'est simplement une vidéo pour parler de tout ce qui m'a dérangé dans Assassin's Creed Odyssey et vous vous doutez bien que si je le fais c'est qu'il y a un paquet de trucs qui m'ont embêté et je pense que la plupart d'entre vous ont aussi remarqué et vont certainement partager avec moi c'est pas pour autant qu'il y a pas des choses que j'ai pas aimé dans Assassin's Creed Odyssey, Attention, personnellement, j'ai adoré le personnage de Cassandra Et on va revenir un petit peu là dessus mais voilà Aujourd'hui c'est pas une vidéo test où on va peser le pour Et le contre, aujourd'hui c'est vraiment une vidéo Un peu coup de gueule, on va rester quand même calme Et je vais vous donner mon avis de façon très Analytique en fait sur les choses et sur Ce que moi j'ai pas apprécié dans l'expérience Allez on y va On va commencer Par un truc qui divise encore Aujourd'hui et c'est pour vous montrer à quel point Le jeu a pu être bancal C'est la canonicité des personnages Oui vous le savez, si vous avez déjà Joué au jeu, au départ vous pouvez choisir entre un homme et une femme, Cassandra ou Alexios, et qui représentent tous les deux une famille, un frère et une sœur. Et on va parler très franchement, et je vais le préciser haut et fort, le personnage canon, c'est-à-dire le personnage officiel qui est l'héroïne du jeu, vous l'aurez compris, et ben c'est Cassandra le personnage canon qui est l'héroïne, tandis que Demos, et bien c'est Alexios. You are fake news. Vous pouvez pas me dire le contraire, parce que dans le roman, on parle de Cassandra, et ça a été approuvé, par les scénaristes du jeu également. Mais alors, si Cassandra est le personnage canon, vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'on a mis ce choix en place après tout Pourquoi on a laissé ce choix aux joueurs alors officiellement, c'est Cassandra l'héroïne Eh ben si vous avez suivi un petit peu les histoires sur Ubisoft l'an dernier, quand il y a eu les nombreuses énonciations de grands dirigeants d'Ubisoft qui auraient fait des trucs pas très cool, on va dire ça comme ça, je vais pas porter de jugement de valeur ou quoi que ce soit sur ce qui s'est passé, dans ces fameuses personnes, il y avait le dirigeant de l'édito, Serge Askoet, dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, pour le Lequel, en fait c'était pas compliqué une femme ça ne fait pas vendre on ne pouvait pas vendre le jeu avec juste une héroïne en personnage principal et là y a square enix avec lara croft et playstation avec alloy qui sont bien en train de se foutre de la gueule d'ubisoft du coup ce fameux choix fait par l'édito a poussé l'équipe de développement à décupler le travail donc on a deux fois plus de cinématiques deux fois plus de records audio et dans l'eau vous en vous doutez bien il y a des records audio qui ne passent pas quand on joue cassandra on a des personnes qui nous appellent guerriers euh, quand on joue Alexios, par exemple, et ben, on nous appelle au féminin. Forcément, sur des milliers d'enregistrements audio, il fallait bien qu'il y ait une coquille quelque part dans un jeu aussi gros qu'Assassin's Creed Odyssey. Et donc, résultat, et qui est une intuition personnelle, moi j'ai fait le jeu exclusivement avec Cassandra, et ben je peux vous le dire, je pense, et avec des retours extérieurs aussi, que Cassandra est vraiment faite pour être le personnage canonique. Et à titre personnel, je pense que c'est beaucoup de travail qui a dopé la créativité des équipes pour faire deux fois la même chose. C'est stupide. Point suivant, et là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet avec les plusieurs principes de base de la franchise Assassin's Creed qui ne sont plus respectés. On va commencer simple avec les White Rooms. Vous savez, ces fameuses séquences pendant lesquelles, après un assassinat, on assiste à une scène en confession avec la victime de, de nos actes euh, pendant laquelle euh, elle confesse et elle nous explique ses motivations, et c'est vraiment des scènes très marquantes dans Assassin's Creed je me souviens de certaines scènes très fortes et qui nous font beaucoup réfléchir et ben dans Assassin's Creed Odyssey elles ne sont même plus présentes et on va aller plus loin avec ce système de white room puisque même dans les temps de chargement on a même plus d'avatar, on a simplement un couloir avec des chargements et des petits tips le système de discrétion sociale n'est également pas là. Il n'était pas là non plus dans Assassin's Creed Origins, mais très sincèrement, il manque. Vous savez, c'est ce fameux système pour lequel vous pouvez vous fondre dans la foule ou simplement vous asseoir sur un banc pour vous cacher bah, des ennemis. C'est quelque chose qui a été remis dans Valhalla et franchement, ça fait du bien. J'ai dit Valhalla, je vais me faire défoncer. <rire> quelque chose où il va y avoir un massacre. Hein ah, alors ça, c'est le point qui me fait le plus chavirer. Dès le départ, dès la présentation du jeu, il y a un truc qui m'a fait tiquer. Pour moi, c'est pas parce qu'on met une capuche à un personnage que ça justifie tout et qu'on peut dire qu'on joue à un Assassin's Creed, d'accord On joue ni un assassin ni un Demon One, c'est quelqu'un qui défend leurs valeurs quand même. hein Mais voilà, on incarne aucun des deux et le pire en tout ça, c'est qu'il y a même pas de lame secrète. Ah. Alors qu'on sait qu'elle existait. On Va y revenir un peu après hein. les combats alors les combats je les trouve plus dynamiques, mais franchement c'est réglé sur un enchaînement de coups basiques de trois coups basiques même et ça a tendance à être super répétitif j'ai encore là actuellement le son en tête du combo de base alors que ça fait plus d'un an que j'ai pas touché à Odyssey. Et pour accentuer tout ça pendant les combats, on a également les ennemis qui sont des putains de sacs à PV. Et attention, j'ai pas joué en hardcore au jeu, j'ai joué en difficile. Et rien que comme ça, c'était des sacs à PV. Alors j'imagine même pas au level au-dessus. Bon, on a les principes de la base de la franchise qui ont été abordés. Vous voyez qu'il y a quand même plusieurs choses qui ont disparu. Mais là, on va passer à un autre niveau. Les super pouvoirs. Alors, pour ceux qui ne le savent toujours pas ou qui ne l'auraient pas compris, on incarne un demi-dieu. C'est justifié par le lien du sang, ok. Moi, pour moi, jusque là, il n'y a pas de problème. Mais ça offre une trop grande liberté aux joueurs. Vous pouvez sauter d'une valise de 45 mètres de haut, franchement. C'est ridicule et en plus, ça rend même pas hommage, entre guillemets, au travail de level design qui a été fait sur toute la map, qui est absolument immense. Je sais ce que certains vont me dire, vous allez me dire, oui, mais Auré... Aurait t'as le choix de pas les utiliser, ces super-pouvoirs. Ok, sauf qu'il y a des fois quand même des falaises qui sont extrêmement reloues, hein. tu sens que ça a quand même été pensé pour que ce super-saut puisse être utilisé, et dans les combats, franchement, s'il n'y a pas les super-pouvoirs, c'est interminable. J'ai déjà essayé de faire des combats vraiment sans super pouvoir cest c'est-à-dire que c'est plus intéressant de faire des combats en ayant aucune arme et d'utiliser les super-pouvoirs. Pour vous dire à quel point le, les, les pouvoirs ont vraiment été mis en avant dans ce, dans ce système et ça me dérange de fou. C'est pareil, un truc qu'on trouvait très cool dans Origins et qu'ils ont poussé un peu trop loin, c'est le délire de la mythologie. Dans Origins, on voit le fameux serpent euh, dans une hallucination, c'est super chouette, mais là, dans Odyssée, il y en a trop et en fait, ça devient presque banal et en fait, tous ces truc mythologique, pas bah, ça casse le délire du jeu. Faut pas oublier, de base je le rappelle, on est dans un Assassin's Creed, d'accord Allez, là on passe à un point assez sympa, c'est que le jeu gonfle sa durée de vie artificiellement, mais à l'excès. On va pas se mentir, Assassin's Creed, en termes de création de durée de vie artificielle, ils sont assez forts. Mais alors là, c'est poussé à un point où c'est insupportable. Il y a des forts tous les 3 mètres sur la map pour essayer de rendre le truc dynamique, on se fait constamment attaquer par des bêtes sauvages, on n'est jamais tranquille. On sent vraiment qu'ils ont voulu garder le joueur dans le jeu, mais en fait c'est pas compliqué. Le jeu, moi vraiment, il m'a fatigué. Tu joues au jeu, tu te balades, tu peux pas être tranquille deux minutes. C'est insupportable. On n'oublie pas évidemment les quêtes annexes qui se répètent. Hein. Alors oui, les personnages sont différents, les histoires sont un peu similaires, Mais c'est aller libérer un tel, défoncer tant d'ennemis dans ce fort. C'est toujours la même chose de partout sur la map. Forcément, quand on a fait 25, bah, t'as pas envie de t'en taper 25 autres. Et le problème, eh bah, c'est que ça peut décourager à faire le 100%. Je vous le dis, en tant que très gros fan de la franchise, j'ai toujours mis un point d'honneur à faire au moins une fois mes jeux assez à 100%. Je les ai tous faits à 100%, sauf le A3 où j'ai jamais gagné ma partie de... de pétanque. Mais bref, voilà, vous l'aurez compris, ça décourage à fond. Et en conséquence, j'avais peut-être 130, 150 heures de jeu. Je sais plus exactement combien j'avais, mais c'était Extrêmement long et j'ai pas fini On a un système aussi de mercenaires Avec un podium qui n'en termine pas C'est juste infernal T'as pas envie d'avancer, tu fais toujours la même chose Et pour atteindre le 100% bah J'ai abandonné, vraiment Je me suis, suis réencouragé plusieurs fois à vouloir retourner sur le jeu Mais au bout de 20 minutes, pour toutes les explications Que je vous ai données juste avant eh ben J'ai lâché au bout de 20 minutes, j'ai abandonné complètement On va parler aussi d'un truc qui m'a gonflé Personnellement, c'est le système de choix Ok le système de choix c'est vraiment un truc qui est propre au RPG Bah oui forcément dans un jeu de roleplay Tu crées ta propre aventure etc Mais ça impacte directement le scénario à tel point que si tu veux connaître la vérité sur ce qui s'est passé Faut que tu lises le bouquin En fait mon problème et ça je me tuerais à le dire Et je pense que la plupart des gens sur la chaîne vous l'avez remarqué Et je trouve qu'ils l'ont corrigé d'ailleurs avec Assassin's Creed Valhalla T'as un petit système de choix qui est présent dans Valhalla Et je trouve que ce qui est intéressant C'est que ça ne touche pas directement des événements complexes Et très importants du scénario d'accord il peut se passer telle ou telle chose, la finalité sera la même. Je vais reprendre l'exemple de Horizon Zero Dawn pour pas vous influencer et vous spoiler sur Assassin's Creed Valhalla même si le système reste le même dans Horizon Zero Dawn il y a un moment donné à la fin du jeu où vous devez faire un choix et ce choix de toute manière quel qu'il soit en fait il aboutira sur la même chose, ça aboutira sur la même fin. Et ça je trouve ça malin on donne une impression de choix sans trop l'avoir. Alors oui c'est très bizarre du coup on n'est plus dans le système de RPG mais bordel on ne touche pas un scénario, c'est super important surtout que si on vous dit derrière il une version officielle qui existe, avec quelque chose d'aussi riche en termes de lore qu'Assassin's Creed, on peut pas faire ça. Là, je vais peut-être me heurter à certaines personnes parmi vous en vous disant que pour moi, le culte de Cosmos, il sert à rien. Et ce qui me frustre, c'est que dans le lore, le culte de Cosmos, il est super intéressant. Si je vous disais que dans le lore, ce culte est né à cause de Pythagore, vous réagissez comment Parce que c'est ce qui se passe, hein. pour de vrai, c'est vraiment comme ça. Le culte de Cosmos, dans le lore il est créé à cause de certaines actions faites par Pythagore. Et ça, c'est pas expliqué dans le jeu, voilà. Quand je dis qu'il sert à rien, c'est qu'il sert à rien, au point que dans les DLC, on ramène l'ordre des anciens pour les défoncer. Voilà. À le présent. Le présent, le présent dans Assassin's Creed Odyssey. On va faire un petit flashback à Assassin's Creed Origins avec la fin du scénario, vous vous rappelez, dans le présent. On attend un hélicoptère qui doit nous transporter dans une base d'assassins. Qu'est-ce qui se passe au début d'Odyssée On se retrouve à Londres dans une planque. On n'a pas vu de transition, rien du tout, comme dans les anciens AAC. Il a pas ça du tout. Il a pas le fil rouge qui est poursuivi. Vraiment, moi, ça m'a frustré et je pense que la plupart d'entre vous l'ont vécu aussi. Et vu qu'on est sur le fil rouge, on va parler un petit peu du fil rouge qui se poursuit dans les DLC. Et alors ça personnellement je trouve que c'est un affront je, je comprends hein, ce qu'ils ont voulu chercher à faire vous savez qu'il y a une partie de la, de la communauté Notamment aux Etats-Unis qui est assez forte Et qui voudrait se débarrasser du présent Et un Assassin's Creed sans présent Et eh bah ben, c'est pas un Assassin's Creed pour moi La campagne marketing Et alors ça je suis désolé pour ceux d'entre vous qui travaillent dans le marketing Mais moi il y a quand même des trucs qui me gonflent Expliquez moi pourquoi Cassandra est le personnage canon Et dans toutes les campagnes marketing qu'on a pu apercevoir Ce sont des figurines d'Alexios qui sont représentées Dans toutes les éditions collector On n'a pas une édition collector fournie avec un jeu où on a Cassandra comme personnage en figurine Moi ça me flingue, vraiment je vous assure ça me flingue Je comprends pas, tu veux Cassandra Il faut l'acheter à part Ah puis attends on bouge pas, il y a une figurine super stylée de Cassandra Avec une capuche etc qui est super bien Par contre elle est exclusive aux états unis Il n'y a pas un problème les gars, c'est pareil dans le marketing Si vous vous souvenez bien On nous promet une grande aventure À la, bah, vivre une odyssée en fait Dans laquelle on va découvrir énormément de choses Sur la première civilisation ah ouais? Sauf que ces fameuses découvertes, eh ben, on les fait dans les DLC. Majoritairement, en tout cas. Encore une fois, y a pas un truc qui cloche. Et puisqu'on parle des DLC, eh ben on va parler de celui avec euh, Darius, euh, le premier DLC avec la lame secrète. Franchement, je suis désolé, pour moi, il aurait dû faire partie du jeu de base. les trois épisodes sont ultra répétitifs, au point que tu prends juste le début et la fin de chaque épisode de ce DLC, et ça sert juste le propos. T'as pas besoin du reste, le reste, il est là pour du remplissage encore une fois. L'entre-deux ne sert absolument à rien dans chaque épisode. C'est la même chose. Mais il y avait un truc que moi j'attendais, c'est qu'on récupère la lame secrète Putain, les gars, vous aviez l'occasion de le faire, là Elle était là, à portée de Meng mais de ce côté-là, d'ailleurs. On a traité le premier DLC, je vais vous parler du second avec le sort de l'Atlantide, qui est vraiment, lui, était aussi grandiose hein, dans sa réalisation, elle était superbe. Mais bordel, qu'est-ce que c'est que cette cinématique de fin, là Franchement, c'est du wish Regardez ce qu'on faisait avec Assassin's Creed 2, avec la fameuse cinématique de la vérité. C'était incroyable Cette cinématique, elle était trop bien Ah, puis c'est pareil, sur ce DLC, là, le... Le combat final, vous savez, avec cette, cette fameuse créature dont j'ai zappé le nom, je l'avais recherché, parce que pour moi, en fait, c'était même pas cohérent avec la mythologie grecque. Alors, a priori, si, hein, j'ai vérifié quand même, c'est bien une créature qui existe dans la mythologie grecque, mais bordel C'est là, vraiment, c'est sur ce DLC, et sur ce combat final, où je me suis dit, mais... Je suis dans Assassin's Creed, là, ou pas, là, parce que... Franchement, c'était incroyable, ça, c'était ouf, mais pas, pas positivement, quand je dis ça, hein. Et enfin, le DLC se termine sur un dernier combat final dans le présent, donc à la fin du fil rouge, hein, entre Old Sauberg, qui se fait défoncer par les Lela, ça y a aucun problème. Mais par contre putain, on sait que Otsoberg canoniquement et dans l'or il a des origines vikings. A aucun moment dans Valhalla on parle d'Otsoberg, alors que pour nous c'était plus que logique. Au moins utiliser son ADN, je sais pas, faites quelque chose. Vous savez tout, vous avez mon point de vue sur Assassin's Creed Odyssey, du moins tout ce qui me dérange, c'est pas vraiment un point de vue complet, ça aurait dû être simplement un jeu qui s'appelait Odyssey on Assassin's Creed Adventure. Pourquoi pas Pourquoi ça a pas été fait Bah parce que ça aurait simplement généré moins de ventes et c'est bien con parce que je trouve que ça aurait pu être un épisode qui aurait été mieux accepté, mieux toléré par les gens. Parce que on aurait pas pu dire c'est pas un Assassin's Creed, on t'a dit gros, on n'a pas dit que c'était un Assassin's Creed, on a dit que c'était un épisode qui se passait dans l'univers d'Assassin's Creed, mais on n'a pas dit que c'en était un donc tu vas retrouver certains codes de la franchise et c'est tout. Et c'est d'ailleurs dans ce sens -là que j'ai été développé parce que si vous regardez tous les points que je pointe du doigt bah il y a des choses oui effectivement ça fait pas partie des fondamentaux de la franchise et c'est pas pour rien même si Odyssey a pas été l'épisode de l'année et qu'il a beaucoup fracturé la communauté il a apporté quelque chose de cool derrière qui est encore une fois un avis subjectif c'est Immortals Immortals, je l'ai pas encore terminé mais franchement c'est un super jeu vraiment qui est basé sur la mythologie grecque à fond on s'est complètement détaché d'Assassin's Creed vraiment pour partir sur quelque chose de complètement nouveau ça s'inspire beaucoup de Zelda oui d'accord Ok, mais au-delà de ça, moi j'adore ce jeu. Vraiment, c'est une pépite et euh, je trouve qu'il a vraiment fait du bien et que Odyssée au moins aura permis de créer quelque chose de mieux derrière, on va dire. Voilà, donc je sais pas ce que vous vous en pensez. Moi en tout cas c'était vraiment. ça me tenait à cœur de faire cette vidéo sans pour autant. Partir sur des grands chevaux, je vous remarquerez hein, que j'ai insulté personne, j'ai pas manqué de respect au travail des équipes. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important, Voilà, parce que je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé pendant des années là-dessus. Aller les insulter, c'est pas forcément une bonne chose pour moi. Et euh, voilà, je voulais simplement évoquer, moi, pour moi, les points de mon point de vue qui me dérangeaient. Et ben voilà voilà, du coup, les amis, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à commenter, comme je vous l'ai dit, avec toutes les choses dont je vous ai parlé juste avant, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche, parce qu'il y a des vidéos qui sortent toutes les semaines, ce serait quand même dommage de s'en priver. C'est tout pour moi, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Auré, en direct de la Assassin's Creed Experience, portez-vous bien, et... Bye tout le monde